bonjour bonjour bonjour à tous frères et sœurs j'espère que tout le monde va bien donc euh, voilà je vous annonce à travers cette vidéo euh, la sortie d'un livre qui sera prochainement voilà mon livre le livre du seigneur je dirais et euh, qui sera intitulé euh, jésus et moi voilà jésus et moi et euh, donc ce livre sortira vous, vous, vous, vous le saurez mais en attendant, ceux qui ont le cœur de soutenir cette sortie qui aura lieu aussi en version papier, vous pouvez le faire en faisant des, euh, le don selon votre cœur, en mettant euh, don pour livre. Comme ça, cette, cette, ces, ces dons seront mis de côté pour euh, imprimer ce livre qui sortira par bah, grâce de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, notre Seigneur. Et euh, je crois que ce livre, c'est le premier pour moi. Voilà, c'est une première hein, pour moi de... Écrit un livre, euh, voilà. Et je crois que le Seigneur fait toutes choses selon son temps. Il y a plusieurs, je crois que ça fait très longtemps, hein, très très longtemps déjà que ce projet était dans mon cœur. Et, si, si je peux, pendant une année. Et, euh, et je pense que c'est le moment de de sortir ce livre, de voilà. Et d'écrire ce livre, de, de sortir. Et euh, donc, il y aura plusieurs paramètres. Hein, déjà, le par rapport à tout ce qui sera mis dedans tout est déjà à peu près euh, quadrillé et euh, donc le Seigneur va, va me donner la force voilà, donner la force de, de mettre tout ça euh, selon euh, la, la chronologie des choses, ma, ma vie avant ma conversion, euh, mon témoignage ma marche chrétienne tout ce que j'ai pu vivre dans ma marche chrétienne, dans ma vie chrétienne et je crois que ça va encourager beaucoup de frères et sœurs, de nouveaux aussi, frères et sœurs qui se convertiront aussi et ceux qui sont convertis aussi, en fait, c'est un livre qui sera pour le corps. Et je crois que toute chose, ben, le Seigneur le fait belle en 100 ans, comme on dit. Et euh, voilà, et je crois que ce temps est venu. Et euh, bon, ça fait 12 ans que je suis converti, déjà 12 ans, 12 ans, ben, c'est rien, c'est de la poussière pour le Seigneur. C'est de la poussière, voilà, on ne base pas sa vie sur le nombre d'années qu'on est converti devant le Seigneur, frère. Ces, ces choses sont, sont comme c est, c est de la poussière en vérité, mes amis humainement parlant, oui, une douzaine une d'années. Et le chiffre 12, ben, c'est le fondement, on connaît tous ce chiffre. Et euh, je crois que ce, ce temps est venu pour pouvoir euh, écrire ce livre et euh, relater euh, mes témoignages, ma marche, ma vie, euh, voilà, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie chrétienne. Et je crois que ce temps est venu pour euh, sortir cela. Et, euh, et je crois qu'avec vous, ces choses se feront euh, aussi avec euh, la, la prière des frères et sœurs, et aussi les dons des frères et sœurs. Et euh, voilà, en tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il fait. Je suis dans la joie vraiment dans la joie de voir que le Seigneur est vivant et, et qu'il opère dans nos vies, il opère dans, dans l'Église. On est vraiment encouragé, je suis vraiment encouragé de voir les frères et sœurs qui se lèvent, qui, qui, qui, qui, qui servent le Seigneur, qui évangélisent, qui, qui, voilà, qui marchent avec le Seigneur. Et il n'y a rien de plus beau, frères et sœurs, de voir cela. Comme vous pouvez le dire à Moïse, en gros, que si tous prophétisent, ben, en gros, c'est une bonne chose. Si tout le monde prophétise, c'est une bonne chose. En fait, le royaume du Seigneur doit avancer. Et euh, l'œuvre qu'on peut faire individuellement, ben, c'est pour, le, le pour que le royaume avance. Le but d'évangéliser, c'est pour que le royaume avance. Le but d'écrire un livre, c'est pour que le royaume avance. Le but de, de prêcher, c'est pour que le royaume avance. Notre motivation doit être pour le Seigneur, Yeshua, mes amis, et faire les choses pour Jésus et non pour nous-mêmes et non pour euh, nous satisfaire notre propre chair. Les choses se font pour Yeshua, mes amis. Voilà pourquoi on doit être attentif à ce que le Seigneur te demande de faire comme travail. Et, euh, et le peu de temps que je suis converti, je m'efforce d'écouter sa voix, de faire sa volonté, parce que ben, la chair est là, les combats sont là, il y a les oppositions, il y a tout, et, tout, en fait, il y a tout qui peut t'empêcher de faire la volonté de Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Et c'est le plus grand combat d'un chrétien, c'est de ne pas faire sa volonté. Plutôt, de, de ne pas faire sa volonté. voyez Aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens, je vous parenthèse en même temps, hein, on peut faire la volonté facilement des hommes, facilement des uns des autres, et non celle du grand roi, frères et sœurs. Et c'est ça le plus grand problème, que, le plus grand combat pour le chrétien, c'est de faire sa volonté. Et dans, la, dans le peu de temps de marche que j'ai pu avoir le Seigneur, avec le Seigneur et Jésus-Christ, je me suis rendu compte que euh, ce que le Seigneur veut de toi et moi, c'est que nous fassions sa volonté. Et non que tu fasses ma volonté. Que tu fasses la volonté de ton frère, de ta soeur, de tes parents. Mais que tu fasses sa volonté. La volonté de celui qui est dans les cieux, frères et sœurs. C'est ce que nous devons chercher à faire chaque jour, chaque seconde, chaque minute. De faire la volonté du Seigneur. Et, euh, et aujourd'hui, si la vision, mets une parenthèse, cette vision que le Seigneur m'a donnée en 2013, clairement, comme je, je, je pu en parler, euh, je me rends compte aujourd'hui que le Seigneur fait un grand travail, sans forcément qu'on soit um, forcément dessus. Mais lorsqu'on s'arrête et on, on analyse euh, tout ce qui se passe autour, les retours, tout ce qui se passe autour, eh on se rend compte que le Seigneur fait un travail magnifique, glorieux, euh, à travers des uns et des autres, à travers des hommes comme nous qui sommes, mes amis, je vous dis la vérité, nous sommes, on est poussière, mes amis. Nous ne valons rien. Nous sommes de la boue. Nous sommes des serviteurs inutiles. Ça, c'est écrit dans la parole. Mais le dire et le vivre, c'est deux choses différentes, mes amis. Beaucoup peuvent le dire. Oh, serviteur inutile, mais est-ce que dans le cœur, cette pensée est vraiment là On le dit pour le dire, pour euh, glorifier, entre parenthèses, le Seigneur, mes amis. Et le problème, il est là. C'est que très peu font la volonté du Seigneur, très peu font les choses pour le Seigneur, très peu, je vous dis la vérité, très peu. Voilà pourquoi nous autres, on se bat pour le faire parce qu'on n'est pas parfait, on essaie de faire sa volonté, on se bat pour faire sa volonté. Et, et si on il, il, il nous arrête de nous écarter, le Seigneur nous reprend pour qu'on fasse sa volonté. Parce qu'il est mort sur la croix pour qu'on fasse sa volonté, tu vois. Et non la volonté des frères et sœurs, non la volonté des uns des autres, mais sa volonté et je me rends compte que depuis que le Seigneur m'a donné cette vision, et dessus, eh ben, frères et sœurs, je me rends compte que si je n'avais pas fait sa volonté, il a, quand il me demandait de faire telle ou telle chose, eh ben je serais passé à côté de beaucoup de choses mes amis, à beaucoup de toutes ces choses, toutes ces œuvres que le Seigneur a mises en place, il était caraïbes aujourd'hui des frères et sœurs, on a laissé travailler dans, dans, dans cette vision, euh, des âmes qui sont touchées, converties, des âmes qui sont libérées, que le Seigneur libère encore, euh, des gens qui sont touchés à travers des vidéos d'évangélisation, on doit même baptiser des gens encore qui vont se marier ce week-end un couple ce week-end qui vont se marier, on doit les baptiser c'était le, ce qu'ils voulaient dans leur cœur je leur salue au passage quand je vois tout ça mes amis, mes frères et soeurs je me dis non, tu dois faire la volonté du Seigneur Roi des Rois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, frères et soeurs. et, euh, et c'est magnifique de faire sa volonté et euh, tu peux avoir une pensée dans ton cœur mais le temps n'est pas forcément là pour faire la chose. Mais c'est une vision qui te donne. Et au temps convenable, pouf, les fruits vont pousser. Le temps sera venu. Tu sauras que c'est le temps de faire cette chose. Tu vois Parce que le Seigneur nous donne des songes, des visions. Des... Il y a plein de choses qui nous montrent. Mais entre le temps que tu reçois la vision, entre le temps qu'il faut que les choses se mettent en place, il y a un temps qui se... Il y a... Enfin, il peut avoir un temps long, un temps. Il fait comme il veut. tu vois. Et rien n'était possible à lui. Il peut prendre un mouton pour parler, un chameau pour parler, un, un âne pour parler. Et la plus grande chose qui peut nous arriver, c'est de, aussi de mépriser l'œuvre du Seigneur, de mépriser la voix du Seigneur, de mépriser ce que le Seigneur fait dans notre génération, tu vois, à travers peu importe quelle personne. Et, euh, et c'est ça en fait qu'on doit réaliser, c'est que tout est possible à Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu sais, même si es un, un alphabète, tu ne sais pas lire et écrire. Mon ami, le Seigneur a pris des pécheurs. Des hommes qui, qui étaient illettrés. Père Journée, c'est pas que c'est tout ce que j'ai dis rentre très bien. C'est terrible. Il a pris des illettrés, des hommes qui n'avaient pas reçu d'instruction, des hommes qui n'étaient pas assis dans les églises, dans les synagogues, toutes ces choses. C'était des pêcheurs qui étaient à la pêche, mes amis. Et le Seigneur les a pris, et il a fait ce grand travail. C'est pour ça, toi qui entends ce message, ne dis pas au Seigneur Seigneur, je ne sais pas bien parler. Seigneur, je ne sais pas bien écrire. Seigneur, je, je suis méprisé des hommes. Oh Seigneur, que les mépris des hommes ne te fassent pas de toi, que tu puisses tout, tout abandonner. Le mépris des hommes ne doit pas te frustrer, enfin pas frustrer, mais te paralyser plutôt je dirais. Te paralyser, te faire croire que tu es bon à rien. Parce que ce que tu entends, attention, ce que nous entendons peut descendre dans notre cœur et commencer à produire les paroles que tu as entendues dans ta vie. Tu comprends? Les paroles que tu entends qui ne viennent pas du Seigneur peuvent produire la mort dans ton cœur, dans ta vie. Tu comprends Je vous dis la vérité. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que tu acceptes dans ton cœur. Tu comprends Tu comprends N'accepte pas les paroles que le Seigneur ne t'a pas dites. N'accepte pas les choses que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire. Tu comprends Tu dois faire sa volonté, la volonté de Jésus. Tu seras traité or orgueilleux, de rebelle, tu seras traité de tous les noms lorsque tu vas commencer à faire l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach. Tu comprends Tu comprends Parce que l'œuvre que tu feras ne va pas plaire aux uns aux autres. On dira non, fais plus comme ça. Et quand tu ne feras pas comme on te demande de faire, on va te traiter de rebelle. Ah oui, je te dis la vérité, je sais de quoi je parle. Traité de tous les noms, tu auras des calomnies. Des Mon ami, je parle aux chrétiens, frères et sœurs. C'est le temps de faire l'œuvre de Jésus. C'est le temps de faire la volonté du Seigneur, peu importe ton origine. Je te dis, peu importe ton année de conversion. Moi, j'avais combien d'années de conversion quand le Seigneur m'a demandé de commencer, euh, quand j'ai reçu cette vision en VDN J'avais trois ans de conversion. C'était en 2013. Trois ans de conversion, mes frères et sœurs. Vous voyez Trois ans de conversion. J'ai trois ans, ben c'est le chiffre 3 ben voilà le chiffre 3 c'est un chiffre voilà magnifique trois ans de conversion il me demande de faire de commencer évangélisation de vie à l'époque aujourd'hui ça c'est OVDN Vdn il demandé de il m'a donné le nom nouveau de cette vision EVDN, évangélisation des nations à qui un vieux une, à une vieille personne comme moi qui est poussière mes amis voilà pourquoi frère on doit donner la gloire au Seigneur dans tout, frères et sœurs, et de ne pas croire que c'est nous qui faisons. Quand tu vas commencer à croire que c'est toi qui fais, mon ami, te dit, tu vas commencer à prendre la place du Seigneur, et c'est grave, tu vois. Voilà pourquoi on doit s'humilier. L'humilité précède la gloire, nous dit la parole. Et le Seigneur n'accompagne pas les rebelles, les rebelles envers lui, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on va te dire Oh non, t'es rebelle parce que tu n'écoutes pas telle ou telle parole de telle ou telle personne. On est rebelles contre Jésus, mes amis. Premièrement, tu comprends, contre sa parole, tu vois. Et malheureusement, beaucoup ont abandonné l'œuvre du Seigneur, beaucoup de, qui devaient écrire des livres, aller en, dans les nations, aller prêcher, aller, euh, comment dire, euh, marcher pour le Seigneur, ont abandonné. Pourquoi Parce qu'ils ben, ont entendu les paroles et ces paroles ont produit la mort dans leur vie. Ils ont enterré les talents du Seigneur, ils ont enterré l'œuvre du Seigneur, ils ont tout enterré. Pourquoi Parce que les paroles des hommes, les paroles des frères et sœurs, mes amis, les ont détruits. Et les combats dans le monde que nous pouvons avoir, et les combats parmi les chrétiens, mais mes amis, ça, ça peut créer un chaos terrible dans la vie des uns et des autres, mes amis. Tu vois Voilà pourquoi la parole nous dit, même si tu aimes ton frère ou ta sœur, ne mets pas ta confiance en elle. Parce que ben, ça peut te freiner dans l'œuvre du Seigneur. Combien de fois le Seigneur t'a demandé d'écrire un livre J'en suis convaincu le Seigneur parle à quelqu'un. Il t'a demandé de faire des albums. Il t'a demandé d'écrire un livre. Il t'a demandé de partir en mission. Il t'a demandé d'aller de, de, de, de, prêcher à telle personne, de faire telle œuvre. Combien l'ont enterré, mes amis Combien n'ont pas fait comme le Seigneur leur a demandé Et aujourd'hui, eh ben, ils ont perdu des années. Ils ont perdu du temps, voire même disqualifié. Combien ont été disqualifiés parce qu'ils n'ont pas fait la volonté du Seigneur, mes amis tu comprends, frère, et soeur? Beaucoup ne sont pas prêts à suivre le Seigneur. Beaucoup ne sont pas prêts à traiter de tous les noms. Ils veulent être acclamés des hommes. Mon ami, tu, vas, tu, tu ne seras pas un serviteur du Seigneur. Si tu veux plaire au Seigneur, au Seigneur et plaire aux hommes en même temps, tu ne peux pas être un serviteur du Seigneur. Ce n'est pas possible. Tu comprends Et c'est là où le Seigneur nous interpelle. Dans notre génération, la parole dit qu'il cherche un homme qui se tient à la brèche il veut envoyer quelqu'un, mais qui enverra-t-il, dit-il? Qui enverra-t-il? Parce que beaucoup de chrétiens sont préoccupés par eux-mêmes, préoccupés par plaire aux uns aux autres, préoccupés à moi, moi, moi. Ils n'ont plus les yeux sur le Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Je crois que c'est un message qui vient de la part du Seigneur. Très peu ont les yeux fixés vers le Seigneur, mes amis. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi tout, euh, très peu font l'œuvre du Seigneur comme il se doit, tu vois. Comme l'Esprit le veut. Mais on fait par rapport aux uns aux autres. On va faire les choses parce qu'un tel fait comme ça. On va faire comme ci, comme ça. Ce n'est pas ça Jésus. Parce que la parole nous dit que nous sommes comme le vent. Mais dans l'œuvre qu'on fait pour le Seigneur, Jésus doit être glorifié mes amis. Sa parole doit être élevée. Son nom doit être glorifié. Et nous sommes comme le vent. Mais ça revient au même but, glorifier le Seigneur. Car toute œuvre que le Seigneur demande à faire aux frères, aux sœurs et aux uns aux autres, ce n'est pas une œuvre qui est identique. C'est une œuvre qui est différente comprends? On ne peut pas faire du copie, copie sur... Non, non, non. L'œuvre du Seigneur se fait par l'Esprit de Jésus. Waouh! Donc, euh, voilà, c'était cette vidéo pour annoncer la, le livre qui sortira. Et, euh, frère, je, il y aura tout dans ce livre. La marche chrétienne, les combats que tu vas rencontrer, les obstacles, les... les euh, comment dire? Euh, comment dire? Euh, la révélation du Seigneur, euh, euh, la, la, la confiance que le Seigneur euh, comment dire, aura euh, en toi, envers toi. Ah, et comment Parce que beaucoup veulent dire, Seigneur, sois mon ami. Mais le Seigneur n'est pas l'ami de tout le monde. Le Seigneur n'est pas l'ami de tous les hommes. Je vous dis la vérité. Le Seigneur est l'ami fidèle, l'ami de ses enfants, de ceux et celles qu'il adore en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'ami, euh, euh, en fait c'est la vie qu'il faut frère, la vie. Tu vois, c'est la vie qui importe. Parce qu'on peut prêcher la parole. Mais c'est la vie le plus, import, le plus important. Tu vois? Bah, mes paroles sont esprit et vie. C'est les paroles du Seigneur qui font. Enfin, la, la mise en pratique de la parole du Seigneur qui fait que tu seras l'ami de Jésus, frère. L'ami de Yeshua. Tu vois? Ce n'est pas en dirigeant l'église. Ce n'est pas en faisant telle œuvre. Ce n'est pas en prêchant. Ce n'est pas, pas ça qui importe. Ce n'est pas ce qui fait de toi et moi un enfant du Seigneur parce qu'on prêche, parce qu'on fait l'œuvre. C'est la mise en pratique de la Bible. Dans la vie de tous les jours, aimer son prochain comme soi-même. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Faire du bien aux autres. Ne pas pratiquer le péché, ne pas pratiquer le mensonge, ne pas pratiquer la convoitise. Ne pas pratiquer le, le, le, le péché, mes amis. Voilà ce qui fait de toi et moi un enfant du Seigneur. Et le Seigneur connaît ses, ses enfants. Tu comprends? Alléluia! Donc ce sont les fruits qui, font, euh, qui, qui, qui, qui, qui démontrent en vérité qui est enfant du Seigneur, mes amis C'est les fruits. Les fruits qu'un arbre porte. Tu vois, on ne peut pas dire un arbre qui, a un, qui porte des pommes. Oh non, ce n'est pas un pommier. Parce que beaucoup blasphèment contre le Saint-Esprit, je vous dis. Beaucoup. Combien de chrétiens traitent d'autres chrétiens de sorciers Combien de chrétiens traitent d'autres chrétiens de tel ou tel nom Alors que ce sont des enfants qui pleurent dans les coulisses. Des enfants qui craignent le, le Seigneur dans, dans, dans les coulisses. qui se battent pour ne pas pécher dans les coulisses. Et des chrétiens se lèvent... Pour les traiter de tous les noms, mes amis. Attention aux blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pour ça moi-même qui, qui vous parle, quand je vois quelqu'un qui fait une œuvre pour le Seigneur, euh, même dans d'autres pays, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça peut être le Seigneur qui est derrière et nous on se lève parce que la personne ne fait pas comme nous, comme nous on travaille. On dit Ah non, ça c'est pas du Seigneur, mon ami, il faut faire attention. Je vous dis la vérité, on doit veiller à, à, aux paroles qu'on peut dire, comment dire, ici et là, parce qu'on aura affaire, on est au Seigneur. Je vous dis la vérité. Donc, on doit faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et je crois que euh, d'autres chrétiens, je crois, sont encouragés aussi à écrire des livres, à, à, à, comment dire, à se lever pour le Seigneur et, euh, et à faire sa volonté parfaite. Alléluia. Quelle est la volonté du Seigneur pour ta vie Rester tous les dimanches à l'église Qui volontaire, bon, dit Baviao Je parle un petit peu créole aussi en même temps. Non, non, je crois aussi mes frères et soeurs des Antilles qui se lèvent, qui, qui se lève pour travailler. Et je, suis, je suis encouragé. Quand je vois des frères et se lever, je ne peux que bénir Jésus. Pourquoi Parce qu'il va revenir plus vite. Parce que si tout le monde prêche, eh l'évangile va se propager. Parce qu'on ne peut pas être le, le seul, les seuls à vouloir prêcher, les seuls à vouloir œuvrer pour le royaume. Nous, nous, mon ami, on est qui Je suis qui Qui suis-je Voilà pourquoi nous aimons mettre les autres au-devant. Nous aimons mettre les frères et sœurs au-devant. C'est ça que le Seigneur veut. Vous voyez, frères et sœurs Dans le livre, il y aura plein de choses comme ça aussi, je vous dis. Il y aura plein de... de, de, de, de... Ça va être magnifique. Ce livre, ça va être magnifique, mes amis. Et, euh, et euh, voilà pourquoi... Euh, parce que, comme on dit, les écrits restent. Et les paroles, ben... Les paroles ben, peuvent s'envoler. Même le Seigneur, c'est sa parole. Le témoignage. Sa parole, mes amis. Alléluia Mes paroles sont esprit et vie. Waouh Ces paroles sont esprit et vie. Elles sont écrites, mais elles sont esprit et vie. C'est-à-dire que c'est la seule parole comme ça, là, que... Ah, ça rentre dans le cœur, mes amis Ça produit des choses L'Évangile Alléluia, tu dois être amoureux de Jésus, frère Ta vie doit glorifier le Seigneur Peu importe la pression que tu as Peu importe les paroles contre toi Peu importe tout ce que ah, Les rejets, tout ce que tu peux euh, vivre Laisse-moi te dire, mes amis C'est le plus important C'est de aimer le Seigneur Waouh Ne pas mettre sa confiance dans les hommes C'est une vérité C'est une vérité ta confiance doit être dans le Seigneur Parce que les hommes peuvent te décevoir Je peux te décevoir Mais Jésus, il ne déçoit jamais Frère, il ne m'a jamais déçu <rire> Il ne m'a jamais déçu S'il me dit, crie là, je vais crier là S'il me dit, prie là pour telle personne Je prie pour telle personne Fais tel programme, je vais le faire Je vous dis, je me dire Ah mais on n'est pas sûr, frère, je suis prêt à, à faire ce qu'il me demande On est humain, on peut avoir des failles des, des, des, des Oh Seigneur, mais Frère, on veut faire sa volonté voilà pourquoi depuis tout ce temps, au sein de la vision VDN, avec les frères et sœurs avec qui je travaille, voilà, qui me soutiennent, voilà, qui soutiennent ce, ce travail aussi, dans la prière, en conseil, et voilà pourquoi ben, cette œuvre aujourd'hui, euh, comment dire, ben, comment dire, le Seigneur se glorifie, parce qu'on n'est pas arrivé, il voilà, ne faut pas se glorifier, mais on voit que le Seigneur fait son œuvre, euh, il, fait son, il fait son travail, et quand on voit ça, on est encouragé, et je tenais aussi à bénir les frères et sœurs avec qui... Euh, je travaille au sein de cette vision que le Seigneur m'a confiée et euh, voilà et, euh, et qui, qui, voilà, qui sont plus jeunes que moi en conversion pour moi. Ouais, ouais, mais, frère, je suis choqué de voir comment l'Esprit du Seigneur conseille, comment le Seigneur, le, le Seigneur leur donne la sagesse. voyez. Et euh, je me rends compte que la Bible est vraie. David, ben, le Seigneur l'a fait confiance très jeune, Joseph très jeune. En fait, on se rend compte que le Seigneur, ben, il aime la jeunesse, il passe aussi à travers la jeunesse. Et malheureusement, la jeunesse est méprisée dans notre génération Beaucoup de jeunes sont méprisés Parce qu'on voit leur jeunesse, on dit non, ils ne sont pas âgés Ils n'ont pas, pas de temps de conversion Mon ami, ça c'est grave de penser comme ça Pourquoi en fait Parce qu'on méprise Jésus en pensant de cette manière c'est comme si on dit que Jésus n'est pas capable de prendre un jeune, de prendre une jeune soeur, un jeune frère, pour faire telle ou telle œuvre. Oh non, il faut telle année de conversion, il faut tant de conversion, il faut avoir un vécu. Mon ami, oui, ces choses, c'est bien. Mais ce n'est pas les, le critère de Jésus. Waouh! Alléluia! Ce n'est pas le critère du Seigneur, le temps de conversion, patati, patata, tout ça, c'est humain, tout ça, mes amis, je dirais. Humain. Vous voyez? Parce que le Seigneur, quand on voit sa parole, c'est des jeunes qui ont renversé le monde. Jésus, avec quel âge qu'on s'est baptisé? 30 ans. Il était jeune. Il a commencé l'œuvre à quel âge? 12 ans. 12 ans, enfin, on a vu qu'il commençait à parler dans le temple, etc. On a vu les gens baptiste tout ça. C'était jeune. Donc, toi qui es jeune, j'aimerais te dire que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Parce que le Seigneur a besoin de ta force, la, la force de cette jeunesse que tu as. Il a besoin de toi pour les, les années de travail qu'il a à faire avec toi, il a besoin de toi, mon ami. Tu comprends? Donc, n'enterre pas le talent que tu as reçu. Je te dis la vérité. Ça va porter du fruit. L'oeuvre que tu as reçu du Seigneur va porter du fruit à travers la vie de d'autres personnes, d'autres personnes. Et ça va se multiplier. Voilà à quoi le Seigneur nous a appelé, frères. À porter du fruit. Comme Abraham. Abraham a porté du fruit. Donc, regardez, nous sommes les fruits d'Abraham aujourd'hui, mes amis. Je vous dis la vérité. Tu vois? Nous sommes les fruits d'Abraham, nous sommes les fruits des, du travail des, des apôtres, le fruit du travail des prophètes. En fait, le travail que nous faisons eh ben, va, comment dire, euh, comment dire euh, porter du fruit dans la vie des uns et des autres. Et nous devons encourager ceux qui portent du fruit et non les, vouloir les détruire et non être jaloux parce qu'il y, y a un problème dans la chrétienté c'est la jalousie. Beaucoup de jalousie, mes amis. Tu comprends Et le problème est, comme le partage qu'on a partagé euh, récemment sortira dans la semaine. Euh, par rapport à Matthieu 18-3, le oui. les apôtres devaient savoir « Seigneur, c'est qui le plus grand parmi nous C'est qui le plus grand ?» Le Seigneur a dit « Si vous ne vous convertissez pas, en fait, ils n'étaient pas convertis. » Parce que leur motivation, c'était quoi ?« Je veux être premier. » Quand tu veux être premier en toutes choses, quand tu veux être premier partout, eh ben, le, le Seigneur ne peut pas accompagner une telle œuvre, tu comprends Une telle personne qui veut se recommander, qui veut toujours être premier, tu vois On doit s'humilier. Tu vois, l'humilité précède la gloire, frère C'est ça le message de l'évangile. Tu vois C'est ça le message de l'évangile. L'humilité précède la gloire. Et la parole dit encore aussi, malheur à toi si tout le monde dit du bien de toi. Et le problème des chrétiens, c'est qu'on veut que tout le monde nous dise du bien de nous. Mon ami, plus tu vas vouloir qu'on dise du bien de toi, plus le Seigneur va te rejeter. Je te dis la vérité. Tu seras plus rejet... de plus en plus rejeté par le Seigneur et accepté des humains. Je refais être rejeté des humains et agréé de l'époux, de Jésus, de Nazareth. Tu vois Parce que lorsque tu es agréé du Seigneur, lorsque le Seigneur va t'agréer, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie va porter du fruit. Voilà le signe. Porter du fruit. Et je veux, je crois que nous voulons porter du fruit. Même si les païens t'insultent, même si les frères et sœurs t'insultent, mon ami, de tous les noms, te traite de rebelle Orgueilleux Fais l'oeuvre du Seigneur mes amis C'est normal qu'on va te traiter de tous ces noms C'est normal, pourquoi Parce que ton cœur sera épris de la vérité Épris de l'agneau Tu vas te rendre compte que c'est l'agneau qui est mort pour toi sur la croix Donc c'est l'agneau qu'il faut suivre Tu vois Et si on te traite de rebelle, d'orgueilleux C'est que ces personnes veulent que tu suives leurs paroles Que tu suives tout ce qu'ils te diront à toi personnellement Et non le Seigneur je, je vous dis la vérité frères et sœurs, il est temps qu'on fasse la, la volonté de Jésus Il est temps que tu fasses sa volonté, il est temps que tu entends sa voix Tu l'entends mais tu, tu préfères la voix des hommes Il y a un problème mes amis Ah oui mes amis En tout cas, voilà, ce, ce, ce partage en même temps Mais dans ce livre, je crois que le Seigneur va me conduire à bien définir les choses, parler des choses bah, Avant ma conversion, ma vie, ma, ma conversion, pendant ma conversion toutes ces choses et je crois que voilà ce sera un, un lieu qui va beaucoup euh, bénir le corps de Jésus Christ donc euh, que ce soit ma, moi ma personne qui bénit les gens mais c'est le Seigneur qui nous fait vivre certaines choses on passe par certaines choses en étant chrétien et ces choses ben, sont un témoignage pour les autres la vie que de souffrance que tu vas mener les souffrances tout ce que tu vas vivre pour le Seigneur ben, en fait c'est des fruits que le Seigneur veut te faire, te, veut te faire porter il veut que l'huile puisse sortir, et donc tu vois ah, il va vivre des souffrances, des moments terribles, Oh, je vous te dis, mais l'huile va sortir mes amis, et ça va se répandre comme un parfum de bonne odeur sur les âmes, mes amis, dans tes projets, dans ta maison, il aura le parfum de Jésus, mes amis, le parfum, tu vois quitte à ce que tu sois seul, hein. ne crois pas que tu es seul, oh, oh personne ne m'aime, mon ami, malheur à toi si tout le monde dit du mal, euh, du bien de toi. Le Seigneur, qui dit du bien de lui ici, là Même en 2022, les gens disent encore du mal de lui, malgré qu'ils savent qu'il est vivant, malgré qu'ils voient qu'il était bon, il était parfait, on l'a détesté. Donc, tu seras pareil, nous serons pareils. tu vois, frères et sœurs, tant que tu n'as pas péché, tu vois. Mais le problème aussi, c'est que même si tu n'as pas péché, et les... En fait, on va sortir toutes sortes de choses sur toi Orgueilleux, rebelle Voilà ce qu'on va dire de toi Rebelle, orgueilleux Pourquoi Parce qu'on n'a pas de péché à, tr... à trouver dans ta vie là. On va dire, ah, rebelle, orgueilleux Sur quel fondement, mes amis C'est ça qu'il faut dire, que sur quel fondement Voilà ce que tu devras dire aux, or... aux... aux uns aux autres Qui vont te, tra... te traiter de tous ces noms Sur quel fondement C'est ça le message Voilà pourquoi, en fait, en vérité Nous devons chercher à plaire au Seigneur et continuer à porter du fruit. Mi-mi. Mi-message-là. Mi moi, c'est le message. porter du fruit. C'est ça que le Seigneur veut de toi et moi. Que nous portions du fruit. Et celui qui permet... Et je bénis le Seigneur aussi par tout ce qu'on peut passer. Hein. C'est pour, pour nous faire grandir, frères et sœurs. Tu vois Voilà pourquoi il faut bénir tout le monde. Bénir tes ennemis. Bénir ceux qui ne t'aiment pas. Ne pas avoir de haine contre, dans ton cœur contre des gens qui t'ont fait du mal. Qui t'ont calomnié, qui t'ont injurié, mes amis. Pourquoi? Parce que le soleil va se lever sur toi. La gloire de l'Éternel, la gloire de Yahweh va se lever sur ta vie, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui crée l'adversité. C'est pour ce quoi se glorifier dans ta vie. Alléluia. Se glorifier. Et je crois qu'il va se glorifier dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans tes enfants, dans tes. Oh, il va se glorifier dans ta vie, mon ami. Et tu auras la vie éternelle. Et Jésus, Jésus de Nazareth, mes amis, je vous dis, c'est le zèle, ça, ça commence à bouger mes pieds, c'est compliqué, le zèle de Jésus, c'est magnifique ce zèle, ce zèle-là, ça te fait faire des choses qui sont incompréhensibles au niveau des yeux des hommes, c'est quoi ça C'est Jésus qui fait ça, mes amis, Oh, c'est quoi que j'entends C'est Jésus qui parle, mes amis, pourquoi il fait ça fait... C'est Jésus donc, tes combats-là, hein, c'est le combat de Jésus. Donc, toi qui entends ce message, t'as arrêté d'écrire le livre que as, tu devais écrire. Écris le livre. Malheureusement, il y a aussi un, un autre paramètre, c'est qu'il y a des gens qui aiment tellement l'œuvre du Seigneur. Ils veulent tout pour faire l'œuvre. Ils veulent tout faire pour faire l'œuvre. Ça, c'est des gens qui aiment le ministère. Des gens qui sont prêts à tout pour faire l'œuvre du Seigneur. Même avec, avec le péché. Je vous dis la vérité, même avec le péché, il y en a qui font l'œuvre du Seigneur, mes amis. Ça couche avec des femmes, ça fait l'œuvre du Seigneur. Il y a un problème, mes amis. Ça vole, ça veut faire l'œuvre. Quelle œuvre du Seigneur on va faire comme ça, mes amis là. Ça, c'est l'amour du ministère à tout prix. Pourquoi Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils veulent toi, ils veulent quoi Ils veulent que ce soit eux qui soient acclamés et non le Seigneur. Voilà pourquoi ils sont prêts à tout pour faire l'œuvre du Seigneur, même dans le péché. Voilà, ça, c'est catégorie de chrétiens, ça. Ou de chrétiennes. Ça évangélise ton péché. Ça veut faire l'œuvre dans, dans le péché. Étant dans le mensonge, dans la, dans la compromission, la compromission, l'ivrognerie, toutes ces choses, les insultes, les bagarres, les violences. Les in... Voilà cette catégorie de personnes, de chrétiens, qui sont prêts à tout pour prêcher, mais étant dans le péché. Je vous dis la vérité. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, vont comment dire, ne... en, fait, le di... en fait, il faut le discernement, mes amis, le discernement. Parce que le diable aussi prêche la parole, hein il a prêché à Jésus, es hein. le fils euh, d'Élohim, le fils de Dieu, saute en bas, le Seigneur va te porter, il a prêché à Jésus, renseigne ses pierres en pain, tout ça, mes amis, il, beaucoup peuvent écouter le diable, sans même le savoir, parce que le diable aussi prêche la parole, mais il faut le discernement pour discerner, c'est quelle œuvre ça, mes amis, c'est quel message ça, mes amis, tu vois, c'est quelle doctrine cela, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, euh, ne veulent pas de la parole du Seigneur, tu vois, ils mettent ça de côté, et ils suivent ben, tout ce qui se fait comme des moutons parce qu'ils ben, ne veulent pas de la parole or la parole est, doit être notre guide la parole nous éclaire mes amis Alléluia donc voilà frères et sœurs donc la sortie de ce livre qui aura lieu prochainement ben, on n'a pas de date à préciser mais en tout cas si tu veux soutenir pour la sortie de ce livre tu peux le faire euh, sur le, ben, le chat il y a notre chaîne qui va apparaître enfin, le, le, le, le lien en question et précisé, stipulé euh, sur euh, le don, euh, don pour sortir du livre Jésus et moi, c'est le titre du livre. Le titre sera Jésus et moi. Beaucoup me demandent pourquoi je dis pas Yeshua, c'est Jésus et Yeshua. Ce livre sera pour toutes les nations, mes amis, parce que EVDN évangélise les païens, les chrétiens. En fait, c'est pour même les chrétiens besoin d'être évangélisés dans une génération. Et beaucoup diront Ah mais il faut dire Jésus Il ne faut pas dire Mon ami Beaucoup connaissent comment dit Jésus Mais sont dans le péché Mais ce n'est pas de, de dire le nom Quand on a vu les fils de Seba Ils voulaient chasser les démons là. On les a frappés Beaucoup prennent le nom de Jésus Jésus, oh Jésus. Mon ami il faut la vie Quand on prononce ce nom Il faut avoir la vie qui va avec On dirait qu'est-ce qu'il raconte Il faut la vie C'est bien de proclamer Jésus Yeshua Tout ce qu'on veut comme nom Elohim Adonai El Shaddai Adonai Tout ça là Mais il faut la vie C'est la vie qui importe parce que beaucoup, en fait, la lettre tue, comme on dit, la lettre, ça tue. Moi, je ne connais pas la vie par cœur, non. toute ma tête, hein, mes amis. Moi, je sais une chose, il ne faut pas pratiquer le péché. C'est tout ce que je sais, moi. Il ne <rire> faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas tromper sa femme, il ne faut pas, euh, comment dire, mépriser les autres. Il ne faut pas être plus grand que, se croire plus grand que les autres. C'est ça que je connais, moi. La lettre tue, mais, mes paroles, mes amis, les paroles, là, qu'on te voit. On doit lire Jésus, on doit lire la parole, l'amour du Seigneur pour les âmes. L'amour de Jésus pour son prochain L'amour de Jésus pour lui-même Pour le Créateur, mes amis, l'amour Mes amis, Alléluia Waouh, c'est ça qui est important Alléluia Parce que beaucoup connaissent la Bible par cœur La Bible, la Bible, la Bible la, la, la, Mon ami, la vie Et pour connaître la vie des Il faut, faut approcher Pour voir la vie des gens, mes amis Vous me direz, non, on ne m'a pas approché Ok, tu ne m'as pas approché, ce pas grave Donne le Seigneur, simplement Le Seigneur parle aussi et le Seigneur témoigne de ses enfants. Il témoigne de qui sont ses fils et ses filles dans le royaume. Et les fruits témoignent aussi de qui sont les enfants du Machia. Alléluia frères et sœurs. Donc voilà, il faut avancer avec le Seigneur dans la vérité, l'humilité, la parole de vie, la sanctification. Mes amis, Parler selon la vérité. Et parler selon la vérité, tu auras des problèmes. Tu auras tous les problèmes du monde. Dire la vérité dans notre, dans notre génération va faire de toi quelqu'un à battre, quelqu'un à éliminer parce que la vérité, mes amis, révèle les œuvres cachées. La vérité révèle quoi Les œuvres mauvaises qui ne sont pas du Seigneur. C'est ça le Seigneur. Qu'il veut qu'on prêche la vérité, qu'on qu dise la vérité, mes amis. Alléluia! Et dire la vérité, ben, oh, on va grincer des dents comme avec Jérémie. Il disait la vérité. Ils ont dit Tue-on-la avec la langue, mes amis. Alléluia Donc voilà, frères et sœurs, la marche chrétienne, il faut adorer le Seigneur. C'est rempli de secousses, rempli, mais c'est une vie magnifique à mener. Je te dis la vérité. Ne sois pas... Et ce livre qui sortira, va encourager d'autres chrétiens qui vont passer par ces, ces, ces marches, ces obstacles, ces... ces, ces, ces... Quand je vais vous parler, etc. Le peu de choses que j'ai pu vivre avec le Seigneur, je vais le relater dans écrit et ça va encourager le corps de Jésus-Christ de Nazareth, frères on doit être des malades de Jésus frère, malades de la vérité, quand je me suis converti là-bas en Guadeloupe là-bas mes amis, j'étais seul avec le Seigneur, son esprit m'a touché, mais je suis tombé amoureux jusqu'aujourd'hui, amoureux, amie, amoureux de la vérité frère, ah oui, amoureux de la vérité, donc tu dois être amoureuse, toi de Jésus, un amoureux de la vérité, pas un amoureux de ton église, oh mon bâtiment, mon bâtiment, mon ami n'es pas un amoureux, <rire> tu dois être amoureux de Jésus, amoureux du créateur, tu vois, Quitte à ton cœur, on te claque, on te claque, on t'insulte, papa, papa, c'est pas grave, amoureux de Jésus. <rire> Alléluia! Mes amis, magnifique. Donc, euh, priez pour moi, priez pour nous. Voilà, pour euh, ce travail que le Seigneur euh, nous, nous confie. Et euh, donc voilà, frères et sœurs. Et euh, donc voilà. Et euh, la vision que, que tu as reçue du Seigneur, si tu l'as reçue toi, eh ben, elle va porter du fruit. Si on essaie de te la voler là, de la, de la capturer, de la, je ne sais pas, ça ne va pas marcher. Parce que ce que tu as reçu, c'est pour toi. Tu comprends, frère et sœur Même si on veut prendre la vision que tu as reçue, mon ami, ça ne va pas porter du fruit là-bas, de l'autre côté. Pourquoi Ça a été donné à quelqu'un. Donc, toi qui l'as reçu, elle va porter du fruit avec toi. Alléluia Tu comprends Donc, si on... On t'insulte, on dit non c'est ma vision Oh ça c'est moi qui ai reçu ça Oh ça patati oh, oh, ça. Mon ami, laisse parler les gens Le Seigneur te fera porter du fruit mes amis Tu comprends Parce que la vision tu l'as reçue Donc elle est en toi Elle va porter du fruit Pas la peine de beaucoup parler Beaucoup sauter Tu vois Si on peut faire ça, oh, ça. Non c'est mon ami En vérité, moi avec le temps, avec ma marche Je reprends une chose c'est que ce que le Seigneur t'a donné, en fait, c'est en toi. Et ce qui est en toi, ben c'est en toi. On ne veut pas, pas te voler ce que tu as reçu du Seigneur. Ce n'est pas possible, à moins que tu es dans le péché, etc. Mais on ne peut pas voler ce que le Seigneur t'a donné. Tu comprends? Et en plus, la parole dit que le Seigneur ne se rend pas des dons et des grâces. Donc imagine-toi, toi qui es le cran. Il peut te voler. Qui va te voler? <rire> tu vois? Malheureusement, Tu peux prêcher. C'est un, un cas aussi de beaucoup de. C'est compliqué. Prêcher, faire le Dieu Seigneur, mais étant dans le péché, mes amis. Et la parole dit que le Seigneur ne se repend pas des dons et des grâces. Donc tout ça, ça peut nous tromper aussi. Les grâces, les dons, tout ça. Oh, attention Le diable aussi est parti du ciel avec ses dons, ses talents, c est tout ça. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Donc il se déguise aussi. Donc il y a des chrétiens qui se déguisent en chrétiens bons, je ne sais pas, bons pasteurs, bons, etc. Mais en fait, au-dedans, là, mes amis, c'est des loups ravisseurs. C'est un autre message. Tu comprends, frères et sœurs Donc, il faut marcher selon Jésus, vivre selon le Seigneur et, et ne pas participer aux œuvres des ténèbres. Et ça, c'est ça le danger pour les, les moutons, enfin, les moutons, les brebis que nous sommes, euh, nous sommes des brebis, hein, voilà, <rire> les brebis que nous sommes, c'est de tomber dans des pièges, dans des endroits, marcher avec le bon berger. Donc, voilà, frères et sœurs Bon courage, à bientôt, bonjour, le Seigneur est bon. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour soutenir ce livre qui sortira, eh ben, mettez absolument, le, parce qu'on ressent pas mal de dons, pour ne pas prendre les dons du livre pour faire autre chose. Et, euh, voilà, mettez bien, stipulez bien, dons pour sortie du livre. Comme ça, on saura vraiment, euh, on saura euh, mettre des choses de côté pour le, le livre qui sortira. Et euh, assurez-vous, vous, vous, vous pourrez l'avoir sur un la version papier. Je ne sais pas comment ça va faire, ça va permettre des choses, mais il y aura une version papier et une version PDF. Donc voilà, pour, pour le télécharger. Tout vous sera donné lorsque ces choses se feront. Voilà. Merci, frères et sœurs. À bientôt. Bon Dieu, bénisote. Le Seigneur est bon, il est fidèle. Alléluia. À bientôt.